Dans cette séquence, nous allons parler de la géolocalisation. La géolocalisation, c'est un gros avantage des applications qui fonctionnent sur un terminal mobile et en particulier sur un téléphone, parce que le téléphone vous est tout le temps avec vous, et donc vous pouvez particulariser vos applications en fonction de l'endroit où vous êtes. Comment ça fonctionne euh, À l'extérieur, vous avez euh, la possibilité de récupérer des coordonnées GPS, donc il y a un GPS intégré dans le téléphone, et puis il peut aussi s'appuyer sur les réseaux Wi-Fi dont on connaît les positions, et d'autres capteurs. Et en intérieur, alors évidemment ça marche moins bien, mais il y a toujours les réseaux qui fonctionnent, mais vous avez également, dans certaines situations, c'est quelque chose qui commence à être utilisé dans des, par exemple dans des salons ou dans des bâtiments dits intelligents ou autres. C'est une technique qu'on appelle eBeacon. En fait, c'est un eBeacon, c'est je crois l'implémentation d'Apple d'une technologie mais qui est en fait basée sur du Bluetooth et qui permet de faire une sorte de triangulation et du coup quand on connaît les bornes à qui on parle et comment on leur parle et bien on arrive du coup à définir des positions assez précisément en intérieur. Ce qui n'est pas possible que le GPS, que le GPS évidemment il faut que vous soyez à l'air, il faut que le signal puisse sortir. Mais c'est un petit peu délicat parce que vous imaginez bien que Muni d'une puce GPS dans votre terminal, on peut du coup vous tracer euh, n'importe où où vous allez. D'ailleurs sur un téléphone il y a plein d'autres manières de vous tracer même si ce n'est pas un smartphone. Donc en fait ont été mis en place des mécanismes qui permettent de faire en sorte que, au moins ça ne se passe pas à l'insu de l'utilisateur et depuis iOS 8 eh bien ces mécanismes, avant c'était une autorisation globale et depuis iOS 8 ça s'est mis de façon beaucoup plus fine, d'abord les permissions sont application par application et ensuite il y a, on va voir deux niveaux de permissions. On va s'appuyer sur un framework qui s'appelle Core Location et qui ne gère que la localisation, les cartes ce sera un autre framework. Alors je vous ai dit qu'il y a plusieurs modes opératoires de géolocalisation, il y a deux modes, il y a le mode Always, c'est à dire qu'en fait euh, l'application peut toujours accéder à la localisation même quand elle est en arrière-plan. Donc vous voyez ça peut typiquement être intéressant sur un GPS qui vous guiderait. Vous pouvez avoir envie éventuellement euh, de faire autre chose ou d'avoir le terminal dans votre poche en veille et d'avoir euh, l'application qui tourne toujours. Et puis vous avez le When News euh, où en fait ça ne sera possible que lorsque l'application sera en avant-plan. Alors les deux mots ne sont pas incompatibles et en fait quand vous choisissez le always vous avez évidemment le when in use qui est inclus dedans. Alors le always vous permet de faire de la localisation, de la localisation d'arrière-plan, ce qu'on appelle du ranging c'est en fait savoir si vous vous éloignez ou pas d'une certaine position, du region monitoring savoir si vous arrivez dans une certaine région typiquement par exemple vous vous approchez de chez vous et ça peut être intéressant si par exemple l'application qui détecte que vous approcher approchez de chez vous. C'est une application qui va faire en sorte d'allumer la lumière dans l'entrée, par exemple. Et puis, vous pouvez également détecter les changements significatifs. Dire ben voilà, je suis intéressé par savoir quand je vais me déplacer de plus de telle distance. Dans le mode one in use, vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez faire ça. Alors c'est marrant, vous pouvez quand même l'exécuter en arrière-plan semble-t-il. Je pense que c'est essentiellement parce que euh, vous pouvez le faire lorsque l'application euh, s'exécute, alors qu'en fait le terminal est éteint et vous allez comprendre avec les exemples que je vais vous donner. Donc premier exemple, j'ai tiré ça de chez Apple, donc c'est la Bible directement. Imaginez que vous fassiez une application fitness. Donc, en gros, ce que vous allez faire, c'est essentiellement de la gestion d'activité sportive, un peu de localisation. Typiquement, euh, je fais du jogging, où est-ce que je suis, combien de kilomètres je parcours, etc. Là, typiquement, on est sur du One News, parce que vous allez avoir votre terminal, et puis on peut imaginer vous laissez euh, l'application, elle tourne, elle tourne. Éventuellement, euh, de façon un, un petit peu en arrière-plan, parce que le terminal s'est remis en veille pour des raisons d'économie d'énergie, mais elle tourne, et c'est typiquement le mode One News que vous devez utiliser à ce stade-là. Et puis, euh, imaginons que vous ayez une application euh, Home, typiquement, c'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui va allumer la lumière dans l'entrée lorsque vous allez vous approcher de la maison. Bah, typiquement, vous avez besoin de région monitoring et là, vous êtes sur du Always. Voilà. Et vous choisissez et évidemment, le message d'avertissement qui sera envoyé par Apple ne sera pas le même. Euh, alors par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut en plus modifier un autre fichier qu'on n'a pas l'habitude de modifier jusqu'à présent dans les applications c'est le fameux info.plist et en fait vous si vous prenez la curiosité de regarder ce qu'il y a dans le info.plist euh, il y a un certain nombre de choses et en particulier euh, il y a les modes d'orientation des terminaux si c'est un petit si c'est un grand enfin il y a plein de choses vous pouvez aller regarder et ces données là euh, mais euh, ce qui est important c'est que vous avez à fournir dans le fichier info.plist euh, donc vous avez deux mots clés enfin trois mots clés mais on fournit deux donc NSLocationUsageDescription usage description associé à une chaîne de caractères qui est en fait un message qui va euh, s'afficher euh, dans les préférences au moment où vous activez la localisation pour cette application et qui vous explique pourquoi vous souhaitez utiliser la géolocalisation dans cette application. Et puis vous avez également euh, une deuxième euh, clé à entrer qui est soit euh, celle-ci soit euh, l'autre avec aussi un message spécifique qui euh, lui s'affichera si je ne m'abuse lorsque vous aurez un avertissement. Donc on a une architecture par délégation super classique. Là imaginons que j'ai ma vue. Ma vue elle crée de manière archi classique un Cell Location Manager. Là je vous la fais à l'objectif C, mais à la Swift c'est juste la syntaxe qui change. Et euh, le Location, CL Location Manager va réagir par délégation. Donc on va créer toujours de manière classique un délégué qui va euh, gérer la, euh, le retour euh, du CL Location Manager et on va faire une un affectation, on va lui positionner euh, la référence de euh, ce délégué à euh, delegate dans le CL Location Manager qu'on a créé. Alors dans la pratique en général c'est ça qu'on a. C'est-à-dire que c'est euh, souvent Self qui va assurer euh, les réponses au protocole du CL Location Manager. Mais encore une fois, euh, ce n'est pas parce que c'est habituel que c'est toujours le cas. Ce Core Location Framework, eh bien il va vous offrir euh, différentes primitives. D'abord la première c'est celle qui vous permettre de gérer le CL Location Manager. Donc la création, positionner le délégué, démarrer et arrêter le monitoring, donc start, stop, updating, location. Les méthodes s'appellent pareil, je crois en Swift et en Objectif C, démarrer et arrêter l'orientation. Alors en fait, vous avez deux informations qui vous sont rendues euh, sur un terminal euh, de type téléphone, euh, à la fois la localisation qui vous donne des coordonnées et puis l'orientation qui est en fait l'orientation par rapport aux normes magnétiques. Je ne sais pas trop comment en servir, on va voir, c'est une mais en fait vous avez euh, tout ça qui est géré par le même framework. Et puis il y a trois méthodes principales dans le protocole CL Location Manager Delegate qui est la première qui nous permet d'avoir des mises à jour de la localisation, la deuxième qui permet d'avoir une mise à jour de l'orientation et la troisième qui nous signale qu'il s'est passé quelque chose de pas bien, une erreur ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres choses, bien évidemment, je vous recommande d'aller voir le Fantastic Manual et on va voir ce sont les principales méthodes à travers des exemples. Ah oui, un point qui est important, c'est qu'il y a un attribut qui s'appelle Design Accuracy et qui peut prendre un certain nombre de valeurs ici. Euh, et bien évidemment, euh, par exemple, si vous prenez Best, il va vous donner une précision absolument géniale, mais ça, ça va vous coûter cher. Parce que bien évidemment, ça va solliciter le GPS, ça va solliciter plein de composants et vous allez voir la batterie de votre téléphone qui va diminuer à vue d'œil. 10 euh, mètres, c'est en fait en gros, euh, il vous dit ben, je m'intéresse euh, à 10 mètres près et du coup, il va basculer sur les accéléromètres et tout de façon à ne vous mettre, vous alerter que lorsque vous êtes déplacé de l'ordre de 10 mètres. 100 mètres, du kilomètre ou des 3 km. bien évidemment, euh, c'est un compromis entre la consommation d'énergie et la précision. Et puis vous avez celui-là et en fait je pense qu'il doit adapter la précision à la vitesse. Donc voilà. Donc il doit se débrouiller de manière à ce que ça soit toujours cohérent pour toute application de type navigation. Là je vous donne les constantes en objectif C, il se peut qu'en Swift elles soient courte comme d'habitude, mais elles se déduisent. Je pense que ça doit être Best for Navigation, Best 10 Meters euh, ou Nearest 10 Meters, etc. Enfin bon, bref, euh, fantastique manuel. Comme je vous l'ai dit, on est sur un point un petit peu délicat par rapport à la gestion de la vie privée. Et donc en fait, vous, dans votre application, vous ne pouvez pas vous exécuter comme ça. Dire, ah, je veux de localisation. Non. Vous devez d'abord demander si c'est euh, autorisé. Donc vous avez ici Location Services Enabled. Donc ça, c'est lié aux préférences. Euh, typiquement, euh, si euh, vous faites cette demande et que, en fait, les préférences sont désactivées, vous allez avoir un message de ce type-là. Donc vous voyez, c'est là que la description dans le fameux fichier plist apparaît. Donc là, j'ai mis un texte un peu bidon, hein, mais bien évidemment, euh, vous pouvez avoir un texte un peu, peu plus long. Euh, C'est pour vous donner une meilleure expérience, badibada, etc. Nous jurons de ne pas récupérer d'informations ni de la filer au FBI. Voilà, et puis bah, vous pouvez accéder directement aux réglages ici ou annuler et passer sur les réglages ultérieurement. Euh, dans les réglages, ça donne quelque chose comme ça. Donc vous pouvez ici activer ou désactiver le service de localisation globalement ou application par application. Et quand je sélectionne ici euh, mon application donc euh, ici euh, c'est un exemple qu'on va détailler dans une séquence ultérieure, et bien ici je demande toujours donc c'est le mode always donc ici je l'ai sélectionné et si je le mets là donc pour cette application là je n'aurai pas le droit voilà. Ensuite euh, lorsque vous avez une première exécution de votre application et bien euh, et que vous faites la demande, donc toujours service enabled, vous avez ce message là, c'est-à-dire que a priori la géolocalisation est autorisée sur le terminal, mais cette application s'exécute pour la première fois en la demandant, c'est-à-dire que si elle s'exécutait déjà et qu'elle ne l'avait jamais demandé, il n'y a pas de problème, mais là c'est en faisant la demande et à ce moment là vous avez euh, un message et il faut que l'utilisateur autorise euh, l'exécution de cette application et s'il refuse même si la géolocalisation est autorisée et bien elle va être désactivée pour cette application-là et en tout cas tout ce qui a trait à la géolocalisation ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas rétabli bien évidemment euh, les choses. Et puis vous devez également tester si cela fonctionne et en particulier sur les headings euh, c'est lié à la possibilité du terminal donc je vous recommande de tester que le headings est available ou pas. Euh, c'est à dire que si vous autorisez la localisation vous autorisez l'orientation mais certains terminaux ne supportent pas les deux. Alors, si, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans le mode Always, vous avez un rappel de, l de la demande d'autorisation au bout de 48 heures. On vous dira au bout de 48 heures, ah, euh, il y a 48 heures, vous avez autorisé euh, telle application à euh, tester la géolocalisation tout le temps, est-ce que vous êtes toujours d'accord parce que c'est là que vous avez le mode où vous pouvez mettre un certain nombre de, de traceurs, où vous avez quelque part euh, un moyen d'interroger euh, le système euh, de manière à ce qu'il vous dise où il est, où il n'est pas, etc. C'est un mode qui est quand même très très violent. Hein. Le région de monitoring, c'est très particulier. Donc vous avez euh, des cell Location qui vous donne en fait des coordonnées GPS, donc longitude, latitude, une information sur l'altitude, un timestamp une vitesse est indicative et un attribut course qui donne la direction dans laquelle se dirige le terminal. Et puis vous avez les fameux headings qui donnent une orientation par rapport euh, à un magnétique heading et un true headings en degrés. Alors c'est compliqué, c'est par rapport. Alors magnétique c'est le nord magnétique, true c'est par rapport au véritable nord, c'est qu'il y a un décalage entre les deux euh, sur la Terre. Et puis vous avez trois coordonnées x, y, z, qui vous sont données en micro-tesla. Je ne suis pas Einstein, je ne suis pas physicien, je ne sais pas trop comment interpréter ce truc là, mais si vous savez le faire ou si vous avez des recettes qui proviennent des physiciens, vous savez vous en sortir et vous savez vous en servir pour pouvoir gérer, ben, euh, éventuellement savoir dans quelle direction vous vous trouvez et par exemple pour faire peut-être de la géolocalisation, des choses comme ça, je ne sais pas, voilà. Bref, c'est l'information qui est rendue par euh, ce système. Cependant, il y a quelques points importants à réaliser pour toute application qui va utiliser la géolocalisation. Le premier point, c'est qu'il faut que vous rajoutiez le bon framework. Donc vous allez sélectionner euh, Où suis-je Vous prenez la cible de l'application, Build Phase, vous ouvrez euh, cette, euh, cet onglet là qui donne la liste des bibliothèques avec lesquelles vous allez vous euh, lier et vous rajoutez, en appuyant sur ce bouton, vous rajoutez et eh bien uh, Core Location Framework. Vous pouvez être amené à rajouter plusieurs en fonction de ce que vous utilisez ou ce que vous n'utilisez pas. On le verra plus tard. Mais Core Location Framework vous êtes obligé de le faire. Et en particulier c'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez récupérer des bibliothèques textes reparties qui font des choses diverses et variées. Donc ce n'est pas simplement pour le Core Location, c'est un système général pour ajouter des bibliothèques dans l'environnement Xcode. Ensuite vous deviez spécifier si c'est nécessaire le fonctionnement en arrière-plan ou pas. Donc, est-ce que vous allez utiliser le mode background Le mode background, il faut que je vous mettiez en on ici. Et éventuellement, vous dites que vous faites des location updates. Alors, évidemment, si vous faites du always, c'est obligatoire. Parce qu'on va partir du principe que vous faites du always parce que vous avez décidé de faire du region monitoring. Vous avez intérêt à utiliser les droits minimaux, sinon, hein, pas comme dans mon exemple, dans une autre séquence où là j'ai mis du always, mais simplement euh, pour vous montrer euh, un exemple. Sinon, ça ne marchera pas en arrière-plan. Et la troisième chose, c'est de positionner des entrées dans le info.plist donc c'est ce fichier là qu'on n'a pas trop regardé pour l'instant et en particulier vous devez positionner deux clés à minima, voilà. Euh, moi là ici je verrais, je l'ai ouvert en mode source parce que le xml c'est déjà pas très cool mais alors, au moins à la main on le voit. Ben voilà finalement bon c'est un petit peu plus compliqué mais pas tant que ça. Euh, la gestion de la localisation, qu'on vous c'est assez fin, mais vous avez des bases. Donc, on peut faire beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit. Euh, attention, effectivement, aux choses trappes. Et pour ça, un petit peu de Fantastic Manual, c'est recommandé. Ce qui est important c'est que l'autorisation est explicitement définie dans le code et que, a priori la recommandation d'Apple c'est de le faire le plus tard possible. Ce n'est pas la peine par exemple si simplement une des fonctions de votre application utilise la géolocalisation de demander la géolocalisation dès que vous démarrez l'application pour la première fois mais peut-être n'avez-vous qu'intérêt à la demander que si cette application eh bien en a réellement besoin. Et dans ce cas là en particulier votre message d'autorisation euh, n'apparaîtra que si la fonctionnalité correspondante est utilisée. Voilà. Donc en priori, c'est avant le start-up dating, euh, location ou headings ou etc. Ben voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.